Et bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous hein, sur la chaîne de Professional Geek Alors aujourd'hui on va parler euh, côté ordinateur et comment en fait augmenter les performances de ce dernier Donc euh, ne quittez pas, on va commencer Alors pour aujourd'hui, on va parler en fait de quelques astuces quatre astuces environ qui vous permettront d'optimiser les meilleures performances possibles au niveau de votre ordinateur et bien sûr sans logiciel. Bien sûr, il y a d'autres manières à faire qu'on va pouvoir vérifier dans les prochaines vidéos bien sûr qui sont disponibles très prochainement. Et euh, voilà, on va pouvoir commencer par l'une des premières qui est tout à fait simple. Donc quand vous êtes bien sûr sur votre bureau, en bas à gauche sur l'icône de Windows, il suffit de faire un clic droit et appuyer sur exécuter. Donc j'ai déjà en fait le lien puisqu'il est resté enregistré. Donc le premier qui s'appelle 6dm.cpl. Donc 6dm.cpl. Je vous mettrai bien sûr les, les termes dans la description afin de pouvoir les copier euh, et coller directement, au pire des cas. Donc, on se met dessus directement. Ça nous demande bien sûr euh, d'autoriser bien sûr le programme à porter des modifications à cet ordinateur. On fait oui bien sûr. Donc, ça vous met directement sur la propriété système. Il suffit d'aller sur les paramètres système avancé, qui se trouvent euh, en fait quand vous êtes euh, directement euh, sur la partie non de l'ordinateur, hein, il se trouve en haut à gauche, hein, donc euh, paramètres système avancé, et bien sûr puisqu'on a parlé de performance, on va aller sur les paramètres de performance, donc du moment que vous mettez dessus, vous remarquez que ça vous met, laissez Windows choisir la meilleure configuration donc ça c'est ce qui est par défaut euh, sinon vous pouvez ajuster afin d'obtenir la meilleure performance en fait ça vous coche tout ce qui est en fait dans la liste et bien sûr par la suite il suffit euh, tout simplement euh, de cocher ce qui ne vous convient pas euh, la seule chose que je vous déconseille c'est par rapport à lisser les polices écrans euh, ça vous donnera on va dire une meilleure visibilité concernant les caractères hein, donc euh, à éviter mais sinon pour le reste vous pouvez en fait décocher tout ce que vous souhaitez et appliquer donc euh, par exemple euh, afficher l'ombre de la souris donc si vous le décochez il y aura plus d'ombre concernant votre souris donc euh, voilà moins de on va dire de calcul pour faire ce genre de, de graphique euh, sinon euh, si on fait en fait euh, un test par exemple animer les fenêtres lors de la réduction et l'agrandissement donc pour l'instant je n'ai pas appliqué on va essayer par exemple d'ouvrir euh, Mozilla Firefox vous remarquerez que voilà, donc ici ouvert, donc la manière de, de l'ouverture également euh, est plus fluide, donc si on réduit, vous voyez que ça descend, en, en se réduisant, donc si on applique, vous remarquerez que ça ne le fait plus ça s'ouvre on va dire instantanément, sans avoir en fait cette animation de réduction jusqu'à la, euh, la barre des tâches en bas, alors, donc bien sûr euh, ça reste en fait des animations que vous pouvez retirer, ce qui permet à votre ordinateur de moins calculer euh, certains paramètres, voilà donc euh, ça c'est la première astuce tout simplement, que vous pouvez bien sûr vérifier euh, par vous même par la suite, alors donc la seconde astuce c'est par rapport à, à, au côté on va dire euh, alimentation, donc vous aurez la petite icône alimentation en bas à droite à côté de l'heure, hein, toujours sur la barre des tâches, il suffit de faire un clic droit dessus, voilà on fait celui-ci, et vous pouvez aller sur options d'alimentation. Donc dans la logique des choses c'est par défaut sur la partie utilisation normale donc euh, soit en fait à ce moment là, euh, normalement en fait vous devez avoir soit utilisation normale ou économie d'énergie après si vous descendez vous devez avoir meilleure performance, ou plutôt performance élevée donc actuellement il est déjà affiché, il suffit tout simplement de le cocher et on part sur modifier les paramètres du mode donc là, vous pouvez augmenter la luminosité, euh, voilà, donc tout ce qui est euh, par rapport euh, à l'écran. Euh, et ce qui nous intéresse, c'est modifier les paramètres d'alimentation avancés. Donc si on se met dessus il suffit tout simplement de faire performance élevée, donc l'activer vous remarquerez que ça va en fait mettre le tout euh, au maximum genre euh, la carte graphique également donc si on se met dessus vous voyez maximum performance que ce soit sur la batterie comme sur le secteur donc euh, voilà ce genre de choses vous pouvez également le modifier afin d'avoir de meilleures performances je ne vous conseille pas euh, de le faire si vous utilisez en fait votre ordinateur en mode batterie donc c'est surtout euh, si vous êtes en fait euh, chez soi donc euh, toujours branché euh, euh, sur son secteur électrique ou euh, par exemple euh, son ordinateur euh, bureau euh, qui est on va dire une tour donc euh, qui n'aura pas on va dire à se déplacer qui est toujours alimenté euh, de façon continue alors la seconde ou plutôt la troisième partie c'est dans la partie poste de travail et on part sur le disque dur donc sur ce dernier il suffit de faire un clic droit propriété donc ça vous met nettoyage de disque sur lequel vous cliquez donc ça va commencer à calculer et après ça dépend de chaque ordinateur donc le temps que ça charge et ça vous donne en fait nettoyage de disque dur donc actuellement pour le C puisqu'on a sélectionné le disque C donc tous ces fichiers bien sûr sont inutiles donc ça reste un cache euh, que vous pouvez en fait nettoyer directement en cochant toutes les cases donc là c'est déjà fait et on peut faire nettoyer les fichiers système. bien sûr toujours ça vous demandera une autorisation et ça commencera en fait à à effectuer euh, le nettoyage directement. Voilà, donc une barre en fait euh, de nettoyage s'est ouverte, hein. donc c'est en cours de vidage de tout ce qui est mémoire, etc. Et donc du moment que c'est terminé, vous pouvez bien sûr fermer tout cela. Donc on va annuler pour l'instant parce que sinon ça va rester en fait en cours de chargement et le tout dernier toujours sur la partie clic droit exécuter, et on fait pourcentage temps pourcentage donc je reviens dessus, j'étais un petit peu rapide sur ce point alors voilà donc pourcentage temps pourcentage on appuie sur ok ça nous donne en fait toutes les informations également au niveau du cache également qu'on peut euh, retirer directement en tout sélectionnant et tout simplement en supprimant. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont toujours en cours d'utilisation que vous ne pouvez faire qu'à partir du prochain démarrage. Donc, euh, du moment que vous allumez votre ordinateur, euh, faire cette démarche directement. Comme ça, euh, votre ordinateur est bien vidé au niveau de son de son cache mémoire, je dirais. Alors, donc. Euh, voilà, il faut toujours autoriser euh, celui ci on va ignorer, et voilà on va ignorer puisque je suis toujours en cours d'enregistrement sur Camtasia et ce qu'on va faire, faire ceci pour tous les éléments actuels voilà, donc il vous laisse en fait juste ceux qui sont en cours d'exécution de, donc tout le reste est supprimé voilà, c'était tout simplement les astuces actuelles qui vous permettront d'optimiser les meilleures performances possibles au niveau de votre ordinateur à utiliser avec des pincettes, comme on dit, et euh, surtout euh, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez euh, le, voilà, le moindre problème. on sera toujours là pour bien sûr vous aider et vous répondre n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et euh, surtout, euh, abonnez-vous à notre chaîne, tout simplement, afin que vous puissiez avoir les meilleures euh, vidéos possibles dans les jours à venir. Sur ce, une agréable journée.